Bonjour mes chers élèves, toujours avec les textes qu'on a déjà vus, qu'on a déjà étudiés, qu'on a déjà aimé, c'est sous, je vous propose le vieux bus. Pourquoi donc j'ai choisi pour vous ce texte Parce que c'est une belle histoire, L histoire d'un vieux bus. Tous les jours, je dois prendre le bus pour me rendre à l'Icastola. L'Icastola, c'est une école en basque. Il n'y a pas longtemps encore, l'autobus de l'Icastola était un de ces tout vieux car. Il était bleu. Parfois, il avait beaucoup de mal à démarrer. D'autres fois, nous pouvons monter la pente. Il s'arrêtait. Ou bien encore, il lui arrivait de crever une de ses roues. Mais pour nous, c'était magnifique. Comme il n'y avait pas de place pour tout le monde, on s'entassait, on penchait la tête dehors, on se suspendait à la barre du haut. Tous les jours, il y avait beaucoup de disputes et de bagarres. Martin Oui, le chauffeur était désespéré à cause de nous. Un jour, Je me rappelle bien un jour avant Noël. Je me souviens de ce jour comme c'était hier. Je ne sais pas ce qui est arrivé au bus. Vraiment. Il s'est mis à faire des bruits bizarres. En commençant à monter la côte de l'Ecastola en mis à tousser, entre guillemets bien sûr, il a eu un tremblement. Il s'est arrêté brusquement au milieu de la route et est resté immobile. Je me rappelle qu'il pleuvait il a fallu descendre de monter à pied vers les Castolas. Le vieux bus est resté là. Au bord de la route, on nous a emmené un bus tout neuf. Le nouveau bus est grand, chacun un siège. C'est un de ces cas avec les fenêtres qui ne s'ouvrent pas. En appuyant sur un bouton de l'intérieur, Matin, heureux, le chauffeur ouvre la porte et désormais... On ne se bat plus pour entrer dans le bus. Elle est tout à fait heureux. Alors c'est fini les disputes, c'est fini le... tout ça. Aujourd'hui, au pied de la côte euh, menant à l'Icastola, le nouveau bus s'est arrêté. On a tous euh, regardé par la fenêtre pour voir euh, ce qui se passait là. Poussé par notre curiosité, bien sûr. Une grue essayait d'enlever quelque chose. Une grue essayait d'enlever le vieux bus. Une grue essayait d'enlever le vieil autobus. Et des hommes dirigeaient la manœuvre en voyant comment ils, ils emportaient le vieux bus en le traînant en le balançant de tous côtés on est on est devenu très triste